planifier son cours en fonction des besoins de nos étudiants, se servir de ces informations-là pour réajuster notre cours. On peut aussi prévoir un moment en début de parcours avec un questionnaire ou, euh, ou parfois dans une activité interactive où on s'intéresse aux acquis de nos étudiants par rapport à ce qu'on a l'intention de travailler avec eux. Et ce premier contact-là avec, avec leurs acquis nous permet de réajuster nos cours en fonction de ce qu'on croit nécessaire d'approfondir davantage, par exemple, ou les, les où on pourra passer plus rapidement. Au-delà de cela, on a aussi avantage en cours de route à questionner nos étudiants sur ce qui les aide, ce qui les soutient et ce qui peut constituer un obstacle. Donc, s'intéresser à leurs besoins en cours de route nous permet de réguler notre cours, de replanifier nos cours au fil des semaines en fonction des étudiants qui se trouvent devant nous. Au-delà des évaluations institutionnelles qui ne répondent pas toujours à nos questions par rapport à, à ce qui a été significatif, ce qui a été aidant pour l'apprentissage, on a avantage à, enfin, de parcours pour boucler la boucle du cours, euh, questionner les élèves, de, on a avantage à questionner les élèves sur euh, ces éléments-là, ce qui les a aidés, ce qui a constitué des obstacles. Et cette information-là nous aide à planifier nos cours pour une prochaine fois. Donc, c'est vraiment une prise d'information complète, mais je veux aussi euh, voir le positif. Est-ce qu'ils ont des motivations à suivre mon cours, des besoins d'apprentissage, une certaine curiosité par rapport au contenu? Et toute cette prise d'informations-là va m'aider à orienter certains éléments de mon cours. Encore une fois, c'est pas l'idée de prendre ces informations-là puis de transformer complètement mon cours. Hein? C'est de prendre ces informations-là, de voir dans mon bagage d'expérience, d'activités, de notes de cours, qu'est-ce qui est déjà mis en place, qui va favoriser euh, la réussite de tous les étudiants selon ce portrait-là. Et au besoin, bien, encore une fois, je vais faire quelques adaptations euh, ici et là pour faire en sorte que mon enseignement soit le plus cohérent avec le groupe euh, auquel je m'adresse. Donc, euh, c'est quoi la place de l'enseignant et la place de l'étudiant dans la classe pour faire en sorte que, que mes pratiques soient le plus cohérentes possible avec leurs besoins d'étudiants. Bien sûr, je ne transformerai pas ma personnalité. Encore une fois, je ne changerai pas mon cours euh, du tout, tout tout par rapport à cette prise d'information-là, mais ça va quand même me donner quelques idées sur la façon dont je peux faire des petites adaptations